Alors oui, effectivement, je vais vous parler d'un sujet aussi important. Euh, C'est un sujet autour du pronostic de l'amylose cardiaque à transthyrétine chez patients porteurs d'une sténose aortique sévère. donc aussi une, une, un article publié très, très récemment dans l'European journal à euh, par d'ailleurs par une par une équipe qui publie pas mal sur le sujet, qui est basée aux États-Unis. Alors, euh, donc, euh, il y a pas mal de patients qui, on a découvert donc, dans, la, dans les études récentes que beaucoup de patients euh, avaient de façon euh, concomitante une sténose aortique sévère et une amylose cardiaque à transthyrétine, avec une prévalence qui a été reportée dans les études précédentes entre 8 et 16 Et donc, c'est important de faire un une recherche de l'amylose dans chez ces patients qui vont avoir un euh, qui vont peut-être bénéficier d'une intervention chirurgicale ou euh, d'un tavi. Euh, le l'objectif de cette présente étude est de est une étude prospective qui avait pour objectif donc d'évaluer est-ce que le fait d'avoir une amylose cardiaque à transthyrétine pouvait influencer le pronostic chez les patients qui allaient bénéficier d'un TAVI et donc qui étaient porteurs d'une sténose aortique sévère. Euh, les auteurs ont étudié donc, 204 patients qui avaient été euh, référés pour euh, un remplacement valvulaire euh, par TAVI et chez ces patients, ils ont réalisé euh, une, une, des examens cliniques, des caractéristiques, des caractéristiques cliniques, biologiques, électrocardiographiques, échographiques. Ils ont réalisé des scintigraphies et dans certains cas, euh, une IRM cardiaque. Euh, rarement, ils ont fait des tests génétiques chez ces patients. C'est une étude cas contrôle au sein de cette population. Voici les résultats. Donc, ils ont inclus 204 patients. Parmi ces 204 patients, 27 patients étaient porteurs d'une amylose cardiaque à transthyrétine. Les patients pour lesquels on avait diagnostiqué l'amylose cardiaque à transthyrétine principalement par la scintigraphe myocardique, étaient principalement des hommes. Ils, étaient, ils avaient un mémi nettement inférieur que ceux qui n'en avaient pas, ils avaient une troponine un peu plus élevée à l'entrée, ils étaient plus fréquemment ou plus sévèrement, un peu plus sévèrement insuffisants rénales, ils avaient une insuffisance rénale, et ils étaient parfois porteurs d'un bloc de branche droite sur leur électrocardiogramme. D'un point de vue échographique, euh, ce qui est assez notable, ah oui, et ces patients, excusez-moi, c'était des patients aussi, les patients porteurs d'une amylose cardiaque à transthyrétine étaient avaient une caractéristique de, de RAC qui était principalement des low-flow, low gradient. Euh, donc quand on regarde un peu en détail cette, euh, ces, ces caractéristiques les patients porteurs d'amylose cardiaque à transthyrétine avaient une fraction d'éjection plus basse que les autres une masse VG plus importante qui était principalement euh, liée à une épaisseur de septum interventriculaire plus élevée ils avaient aussi une dilatation de l'oreillette gauche ils avaient une dysfonction, euh, des signes de dysfonction diastolique plus marqués que ceux qui n'avaient pas d'amylose cardiaque Concernant le pronostic donc, euh, de ces patients, ils, les, les sujets ont été suivis sur une durée moyenne, médiane de deux ans, mais au total, l'étude a duré trois ans. Et ils ont donc recueilli euh, les. Euh, les événements décès ou hospitalisation pendant la période de suivi. Euh, ce qui est notable, c'est que finalement, il y avait autant de décès euh, dans euh, la cohorte de patients euh, chez les, donc les, les cas hein, d'amylose cardiaque à transthyrétine. Euh, ils, ont, ils ont rapporté 33 de décès chez ces patients versus 31 chez les autres patients. Il n'y avait pas de différence significative, statistiquement significative. Concernant les hospitalisations, en revanche, il y a une différence significative entre les Hospitalisation dans le groupe à amylose cardiaque à transthyrétine qui euh, était rapporté à un patient sur quatre versus un patient sur six chez les patients qui n'avaient pas euh, d'amylose, chez des patients donc, qui avaient tous bénéficié d'un encore une fois. Quand on regarde de façon, de façon en, en analyse multivariée quels étaient les, les marqueurs qui étaient associés à une augmentation de la mortalité dans cette cohorte, et bien en fait, les, les, les paramètres associés à l'augmentation de mortalité étaient un âge plus élevé, une, frax, une dilatation de l'oreillette gauche et un, marqueur de, donc une, une épaiss, un épaississement ventriculaire gauche plus notable chez, chez les patients. Euh, en, donc en, dans la discussion et en pratique on voit donc que euh, la présence d'une amylose cardiaque à transthyrétine avait été associée dans cette étude avec une n'a euh, pas été associée avec une augmentation des décès euh, suivant un tavis concernant euh, donc des patients qui, avaient, qui étaient porteurs d'une amylose comparé à des patients qui n'avaient pas d'amylose cardiaque euh, ce qu'on peut ce que les deux auteurs ont noté c'est que finalement euh, euh, Surmortalité chez ces patients bénéficiant d'une intervention pour le RAC, dont certaines études avaient été plus marquées, enfin une en augmentation des décès dans une, dans une étude où les patients avaient bénéficié de chirurgie, mais dans deux, deux études récentes, le TAVI n'était pas associé chez les patients porteurs d'une amylose à une augmentation de la mortalité. Par contre, on peut noter que la mortalité reste quand même assez élevée chez cette population, dans cette population de patients qui étaient quand même à, euh, faut le noter, à, à relativement au risque. Hein, donc c'est des patients plutôt âgés avec une cardiomyopathie. Euh, voilà. Et le, euh, concernant les réhospitalisations, la présence donc d'une amylose à transthyrétine a été associée avec une augmentation de la fréquence des hospitalisations pour insuffisance cardiaque, surtout dans la première année qui suivait le TAVI. Euh, les auteurs euh, ont expliqué euh, cette euh, ce phénomène par la possibilité d'un phonotype phénotype cardio, de cardiomyopathie un peu plus marqué chez les patients part, porteurs d'une amylose. Ils ont regardé un petit peu aussi si les patients étaient traités par Tafamidis. En fait, l'étude n'a pas du tout été designée dans ce sens. On, on pas, ils n'ont pas reporté de façon, je dirais, très... Euh, très précise quel patient avait été traité par Tafamidis, donc en fait on n'a pas de, de données très très nettes sur, euh, sur le, le type de traitement qui était apporté, traitement médicamenteux qui était apporté après euh, l'intervention par le TAVI. Quelques limites sur cette étude, Donc, les patients ont bénéficié d'un euh, diagnostic sur la scintigraphie principalement, rarement sur l'IRM et encore plus rarement sur un génotype systématique. Il n'y a pas eu d'informations sur la qualité de vie et euh, finalement, euh, les, les, euh, le, le, les, euh, les intervalles de confiance sur la scintigraphie étaient relativement bas, ce qui donne un petit peu de limites sur la, les analyses statistiques. Merci de votre attention.